Eh bien bonjour à tous on est parti faire un tour de plaine euh, c'est un, environ un mois après le tour de plaine de début mai nous sommes le 2 juin on va aller voir euh, là on va commencer par une parcelle de maïs Et une Parcelle de maïs, c'est pas celle que je vous avais montré lors du premier tour de plaine car elle a été semée sept jours plus tard. Là, on est dans les marais. Euh, je sais pas si vous souvenez, j'avais fait un live euh, périscope où j'étais en train de passer le vibroculteur. J'ai pas non, j'ai pas dû le mettre, euh, j'ai juste mis sur Twitter. Alors, cette parcelle Allez ouais pas loin d'une rivière c'est du limon pour citer un petit peu a été semé sept jours plus tard on a fait un herbicide de prélevé et un traitement euh, vous voyez les liserons là on les a traités il y a six jours maintenant et il y avait aussi des mercuriales on voit quand même euh, que le désherbant est en train de bien marcher alors ce que j'effectue moi je fais des tours de plaine toutes les semaines mais je vous fais pas de vidéo là vous voyez c'est des traces typiques de d'attaque de limaces bon là on a même la chance vous voyez de trouver des champignons en plein dans le maïs c'est pas des bêtises le champ c'est pas bien méchant et là pour vous citer un petit peu le maïs il est au stade 1 2 3 4 5 6 feuilles au stade 6 feuilles il n'y a plus besoin de se préoccuper des limaces parce que le maïs va entrer en pousse active là, vous voyez bon c'est juste des des petites morsures mais ça doit être soit des grises ou des petites limaces noires. Ah ben... En voilà une. C'est des limaces grises. on sait pas les plus méchantes. Là, elles sont petites. On va laisser les, les carabes s'en occuper. Mais c'est bon. Vous voyez, dans l'ensemble. Ce qui serait préjudiciable. Là, vous voyez un petit plan comme ça, il va s'en sortir, mais au stade de deux feuilles, elle pourrait euh, défolier totalement le maïs et l'amener jusqu'à la perte. Mais là, on est sauvé. On va laisser la biodiversité s'en occuper, les carabes surtout. Là, je vais peut-être pas avoir la chance de vous en trouver dans mon tournage. Mais régulièrement, j'en vois. Cela, on a mis un engrais starter au semis, plus un anti. Ah non, ici on n'a pas mis d'anti topin. Ça se voit d'ailleurs. C'est il y a des pieds qui sont qui sont pas en forme. Il y a des manques. Il y a eu quelques topins. On sait pas une, une parcelle où il ya beaucoup de topins, mais dans certaines parcelles, je suis obligé d'en mettre, sinon il manque la moitié des pieds. Cela s'est semé à 83 000 ici. Et pour avoir des rendements, il faut minimum 60 000 pieds hectares. Alors vous pouvez faire le calcul. Si je perds 50% des pieds, ben bah je perds beaucoup d'argent. Et après, il y aura de l'ensalissement euh, plus facilement dans, dans la parcelle. Là, on est parti dans le champ de blé. Nous voici rendus au blé. Pour vous resituer un peu le contexte, c'était le blé LG Absalon. Il y a environ un mois qu'on avait vu ça. Bon, la situation est toujours alarmante niveau régras là vous voyez c'est surtout en bordure de parcelles là vous allez voir un petit exemple à droite une partie euh, non fertilisée c'est si ça commence en en coinçon, et là, fertiliser bon il ya quand même une différence au niveau des herbages euh, on voit que c'est quand même l'herbe qui vient de la bordure de la jachère. Vous voyez bien, malheureusement, que ceux qui font des jachères contaminent les, les champs des voisins parce que ça, c'est des, des jachères euh, sauvages qui n'ont pas été semés. Va falloir euh, mettre en place une rotation un peu plus poussée là dans les années à venir on est obligé de mettre une ou deux cultures de printemps en plus cela j'avais c'est un blé de colza Il se met à 250 grains à mètre carré et le problème du colza c'est qu'il y a eu quelques pieds de régras qui ont poussé dans le colza et qui ont donné tous ces pieds là et malheureusement cela ils ont résisté aux herbicides d'automne et au rattrapage de printemps dans l'ensemble il n'y en a pas beaucoup mais on va être embêté dans les années à venir après niveau euh, maladie là c'est un témoin non traité. Il reste une feuille et demie de vivante. On verra, mais ça a pénalisé le rendement. Mais là, c'est juste en bord de parcelle. Si on rentre un peu dans la parcelle, voyez que le feuillage est relativement sain. Là, il n'y a eu que un fongicide sur dernière feuille étalée c'est quand la feuille est bien étalée et l'épi était encore dans la gaine quand on a effectué ce traitement après au niveau maladie de l'épi j'ai pas non j'ai pas vu de, de fusariose moi euh... On n'est pas dans un secteur où on en a où on en a et comme c'est pas un précédent maïs. On va regarder un petit peu comment est le grain. Mon jasse. Et eh ben... C'est là. Vous voyez, c'est un grain de blé qui est couvert. Par une enveloppe qu'on appelle glume ce, ce grain de blé il euh, y en a environ euh, une cinquantaine par épis bon j'ai pas fait le comptage euh, des épis au mètre carré mais vous voyez que dans dans l'ensemble cette variété m'a conquise parce que c'est la première année que j'en fais par rapport à la scotte euh... Elle m'a permis d'économiser 25 euros de l'hectare. On va aller voir un autre champ de blé. Pour comparer un petit peu, c'est un second blé, mais qui est dans une rotation différente. A tout à l'heure Nous voici rendu au second champ de blé, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le second blé. Qui est précédent tournesol et il y a une partie précédent luzerne. Luzerne, elle a été faite il y a deux ans. Il y a eu un blé à l'automne 2016. Là, on a semé ça à l'automne 2017. Là, il y a une grosse différence c'est qu'il y a deux variétés. Vous voyez, même il y a la biodiversité, une araignée là. Un, même deux, je vais les laisser tranquille. Elles mange des fois les pucerons aussi, elles sont aussi utiles que les coccinelles. Alors, la première variété, celui la qui est barbu, c'est du Silverio. Cette variété, je vais l'arrêter. C'est elle est assez sensible à la septoriose. Elle a une note de 4,5. Là, vous voyez sur la F4 même euh, sur cette F4 là il y a des petits points là c'était de la rouille jaune qui a été arrêtée euh, par le deuxième fongicine on avait bien fait de faire euh, deux fongicines un premier à demi dose c'était vers euh, dernière feuille pointante et le deuxième on l'avait fait à dernière feuille étalée début et les était étaient sortis à moitié et vous voyez que cette variété est quand même assez sensible j'en ai été content pendant deux ans parce que ça fait des bons rendements et la seconde variété c'est de la scott la scott un peu plus sensible que l'absalon il a une note de 5,5 ,5 en septoriose Et vous voyez lui la demi dose a été utile quand même c'est elle a protégé les contaminations des trois dernières feuilles Vous voyez, là c'est un bout de la f3 qui avait été contaminé par la septoriose mais le traitement le second fongicide à la dernière feuille étalée a permis d'arrêter la maladie. Et dans l'ensemble, j'ai pas fait de traitement en fusariose non plus ici. On devrait avoir un, un beau second blé. Là, il y avait juste eu un désherbage au printemps, contrairement au, au champ de tout à l'heure que j'ai. Je vous ai dit que j'avais fait deux traitements herbicides, que ça n'a pas été concluant. Là, je suis plutôt satisfait. Ça me conforte dans l'idée qu'il faut faire des rotations. Là, c'était la partie où il y avait du tournesol. La partie où il y a de la luzerne, c'est encore mieux. Il y a un peu de vulpin, j'ai vu, dans la partie luzerne, qu'on passait à travers le traitement du printemps mais bon ça va pas être problématique parce que l'an prochain cette parcelle va être en tournesol ça va être une culture de printemps qui va permettre de détruire le stock de, de vulpins il y en a pas beaucoup donc ça devrait être détruit assez rapidement surtout qu'un labour c'est assez utile dans le coup je vais garder cette variété Ascot, Absalon et je vais garder aussi du Rubisco et essayer des nouveautés depuis que j'ai vu les, résu... les essais j'attends les résultats voilà bon maintenant on va aller voir le tournesol comment il est alors on va finir par la culture de colza bon la récolte va approcher euh, normalement euh, début juillet Globalement, je suis plutôt satisfait de. Bon, ça fera peut-être pas 25 gâteaux, mais. Dans l'ensemble, ils... ils ont bien branché. J'ai bien fait de les semer euh, vers le 22. Cela. Et on voit quand même l'autre jour, il y a eu quelques. Quelques grêlons. C'est pas la zone qui a été le plus grêlée. Là, on voit que c'est un impact de grêle. Niveau 1, et quelques charançons, mais bon. Globalement, c'est, c'est surtout en bordure que les charançons des siliques attaquent. Mais vous voyez, quand même, il reste pas mal de siliques. On va essayer de prendre. Je vais vous montrer. Les grains commencent à se colorer. On verra, euh, ouais. Je pense qu'on battra le blé avant. Le blé a l'air euh, plus avancé en stade. Il faut savoir qu'actuellement le colza, il faut attendre que toutes les siliques soient mûres. Et il faut savoir que c'est les siliques du bas là qui font le plus de rendement et qui mûrissent en dernier. On pourrait croire que c'est elles qui mûrissent en premier, vu que c'est elles qui sont formées les premiers. Mais c'est totalement l'inverse. Du coup, ben, on verra ça début juillet. On va regarder un petit peu comment. Vous voyez, pour voir un peu la différence. Là, en bordure, il y a eu du lambda C'est un engrais starter. Et dans le reste du champ, là. Dans... Vous voyez qu'il est un peu moins joli. Il n'a pas eu de starter. Ce qui montre bien l'effet du starter. Il va falloir que j'en mette. Euh, parce qu'il y a eu des problèmes de top 1 en plus euh, dans le milieu de la parcelle. Là on a mis euh, l'urée hier. On a mis que 45 unités. C'est le tournesol, faut savoir que c'est une plante qui n'a pas besoin de durer Cela, le tournesol, il avait été semé le 17 avril. On voit là le prémisse du bouton floral. Il a eu le bord euh, il y a quelques semaines maintenant. Là ce que vous voyez, c'est des dégâts de grêle. On a échappé belle parce que. Heureusement qu'il était pas au stade bouton, parce que là, ça aurait fait tomber les les fleurs et le tournesol serait foutu. Bon, ça a troué les feuilles. Normalement, la maladie va pas se mettre dedans. Au niveau puceron euh, j'en ai pas vu. Les coccinelles ont fait leur travail. Quand il y a des pucerons, ce qui est typique, c'est des crispations des feuilles. Mais là, on voit que les feuilles sont bien développées, à part les, les impacts de grêle, comme je vous dis. C'est tombé le 23 mai, euh, 65 mm en un quart d'heure, avec 3 cm d'épaisseur de, de grêle dans la parcelle. Dans le coup, on va pas pouvoir biner. On va pas pouvoir biner, vous voyez le sol est, est quand même assez battu. est qu'on arrive à 140 mm en 11 jours Le tournesol quand même est bien parti. Là les 45 unités d'azote qu'on lui a mis, ça sera les seules unités d'azote qu'il aura. Ça devrait lui suffire. Le soir il avait été apporté au semis avec la potasse et on a apporté le bord. Vous euh, voyez là ça a cassé même la feuille. et dans l'ensemble ils sont repartis quand même. Par rapport à un autre orage qui s'est passé en Charente euh, maritime et qui a remonté jusqu'à mareille euh, Là euh, malheureusement le retour de sol euh, est dans un piteux état. Là, c'est bien parti quand même, mais ça me conforte mon essai là de starter, qu'il faut mettre du starter euh, déjà contre les topins et contre les oiseaux aussi. Parce que plus le tournesol est développé, plus il va vite à net, moins on est embêté. Ben Rebonjour, nous voici rendus le deuxième jour du tour de plaine. Comme euh, on a eu une journée euh, très chargée hier, j'ai pas eu le temps de finir. Alors là, on est rendu dans le champ d'orge où j'avais commencé le tour de plaine euh, au début mai. Là, je vous rappelle, on est le 3 juin. Là, c'est là où le noyau de la grêle était. Ça s'est passé le 23 mai. On va voir un petit peu l'ampleur des dégâts. Là, comme vous pouvez le voir, le, dég le dégât premier d'un orage, c'est la verse mécanique. Là, c'est pas une maladie, c'est dû aux abados. ce s'est tombé 45 mm en 20 minutes. Il y a eu d'autres orages, on est rendu à 120 mm ici. Et vous voyez, bah, elle est pas vraiment plaquée au sol, mais ça va perturber le, la nourriture du grain. Et le deuxième truc de la grêle, c'est là l'épi est totalement tombé au sol. Vous voyez même, euh, on voit, on voit des grains. Les grains qui étaient euh, ici, là. J'ai essayé de faire un petit calcul. Euh, on a perdu euh, 10 quintaux Comme quoi, en 10 minutes, euh, on n'est pas à l'abri. Là, ça a cassé... Ça a cassé, mais ça a pas cassé l'alimentation de l'épi je vois. Et vous voyez, là, il y a un grain. Il est désolidarisé de l'épi, celui-là là, donc euh, il sera pas bon. Là, la grêle, on euh, a, euh, voyez tous ceux qui sont d'une drôle de couleur, ils sont foutus. J'espère que ça compensera euh, avec les, les grains qui sont viables sur l'épi. C'est pas euh, pas si évident sur euh, de l'orge. Du blé tendre, ça, ça marche un peu mieux. Et je vois que, niveau, niveau maladie, ça a décroché un peu. Là, c'est la California. Et c'est quelques, ah non, c'est des grillures polyniques. La California, ouais, elle a eu des grillures polyniques. Là, je vois. C'est le pollen quand il tombe sur la feuille, ça fait des brûlures alors je sais pas on verra à la machine dans trois ou quatre semaines euh, la parcelle de maïs que je vous avais montré lors du tour de plaine de mai lui aussi a été euh, touché le 23 mai au champ de maïs comme je vous parlais tout à l'heure là c'est le premier sommet on a mis l'azote le 2 juin c'est à dire hier n'a pas pu le mettre plus tôt d'habitude on le met au stade six feuilles on va voir un peu tout ça comment il s'est comporté je vais faire un... en direct avec vous du coup il s'est bien bien refait Vous voyez là c'est les feuilles il a poussé trois feuilles depuis le 23 mai là, vous voyez là c'est un... un dégât typique de la grêle qui a haché les feuilles ce qui va être compliqué c'est de trouver le stade. Parce que là, il y avait la feuille de la base. Une note. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, devait y en avoir plus. On devait y en avoir plus. Je vais essayer de vous trouver sur un qui est un peu plus facile. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sa neuf, neuvième feuille pointante. Il est au stade neuf feuilles. Donc, vous voyez qu'il a perdu, deux à trois feuilles. Ce que je voulais vous montrer, c'est, lors du rattrapage des herbages, là, le, ça finit en, en pointe. Et on a coupé le tronçon un peu tôt là je vois par rapport au... <coughs> par rapport au premier désherbage si on a fait un poste levé précoce le maïs y était au stade une feuille contre les paniques voilà. celle là même ça a pas dû passer au pro elle a pas eu la grosse dose du premier passage, sûrement. Quand on a coupé le tronçon, c'est tombé une petite dose. Et aussi, le rattrapage, en fait, c'était pour faire le liseron, là, ici. Il était poussé à 10, 15 cm. Là, c'est de la kénopode hybride. Kénopode blanc. De la morelle. Il y a aussi, euh de la mercuriale. De la renouée persicaire Alors, vous voyez, si on laisse tout ça, cette mauvaise herbe va pénaliser le maïs, parce qu'elle va lui pomper toute sa réserve en eau. Là, par exemple, là. Vous voyez bien, je vous mentais pas. On a fait au stade six feuilles le rattrapage liseron. Vous voyez qu'il était balèze c'est le stade où on peut l'avoir le mieux que c'est le plus efficace un traitement à forte hygrométrie avec de la chaleur, c'est juste une hormone si on avait utilisé du calisto pour le premier passage avec un racinaire on fait ça depuis plusieurs années et je trouve qu'au niveau graminé on n'a pas besoin de repasser il y a juste les à faire euh, toutes les dicotes comme je vous ai montré là, renoué, euh, morel, liseron parce que c'est sa prédilection. On va les voir en même temps. Euh, un petit piège. Un exemple encore plus flagrant. Il n'y a ni eu de prélevé ni eu de rattrapage. Bon, c'était pour pas cramer la bande enervée. On va faire ça à la tranche, mais ça va être encore de l'huile de coude d'usée. Vous voyez un petit peu que on n'a pas désherbé pour le plaisir. Imaginez bien, même un binage ne détruirait pas l'herbe qui est sur le rang, ni les liserons. On peut pas se permettre. On peut le faire sur le tournesol, mais le maïs, je vois pas comment on peut faire. Alors là, un maïs qui en bave, pour dérouler ses feuilles à cause de la grêle, voyez bien là, il en bave. Il va y arriver, mais il va perdre un peu de potentiel. Globalement, je suis assez satisfait du starter insecticide contre les topins. Il y a toujours des carabes en présence, donc c'est pas nocif pour les auxiliaires. Vous avez vu qu'il y a des coccinelles. Et ça m'a permis de, de sauvegarder quand même 50% des pieds parce qu'une année on avait une grosse attaque, on avait perdu un gros potentiel, au moins 35 hectares et depuis on a pu recommencer. Alors le piège que je vous parlais, il sert en fait, vous voyez, il y a des phéromones. Et à l'intérieur va falloir que je le chance parce qu'avec les orages celle là tout tout pourri là on peut voir euh, les espèces de papillons là c'est des pyrales j'ai pas l'habitude de, de les traiter mais je fais ça pour euh, pour le bulletin de santé végétale pour qu'ils aillent des données des captures les, les captures ont démarré assez précoce c'est déjà dès le week-end dernier il y en avait mais normalement le seuil ne va pas être atteint pour faire un traitement bon, je vais vous laisser sur cette vue du maïs pour vous souhaiter une bonne journée N'hésitez pas à partager, mettre un petit commentaire si vous avez des questions, parce que j'ai parlé un peu globalement de, de toutes mes cultures. J'essaierai d'y répondre. Allez, à bientôt